Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Paris, 19e arrondissement et je continue la série pour que tu puisses voir de l'intérieur comme si tu étais un chantier de rénovation globale. Ici c'est pour ma résidence principale à Paris, mais l'idée, c'est d'arriver à le transposer pour que tu puisses voir l'évolution, l'avant et l'après sur un très gros chantier puisque c'est exactement le même raisonnement que tu dois avoir sur tes propres investissements locatifs. Comme ça, ça te permet vraiment de le vivre en immersion. Donc, je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui te présenter l'avancée comme tu le vois bah, le jardin est encore très, très occupé puisqu'on est en plein travaux. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a environ 30 jours, encore donc un mois de travaux pour que tu puisses arriver à voir l'avancée. Je vais te faire faire un petit tour. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait en raison, bien entendu, du contexte actuel. Euh, ici, la façade, il n'y a pas encore eu spécialement de changement. Pourquoi Parce qu'on attend encore quelques fenêtres pour pouvoir bah, finaliser et vraiment tout reprendre. Ce que je voudrais te montrer, c'est ici, on a donc finalisé... Et on a fait propre les différentes ouvertures. On ira voir de l'intérieur à quoi ça correspond. On a donc fait une cour anglaise. On parlera aussi comment on a traité l'humidité à, à l'intérieur de cette cour anglaise. Et donc, on attend les fenêtres de la cour anglaise qui ont un petit peu de retard avec la logistique, euh, euh, vu le contexte, pour pouvoir bah, vraiment finaliser ici euh, la façade. Je te montre aussi ici, parce qu'on a fait la sélection. Donc, tu vois, les artisans sont plutôt sympas. Ils m'ont fait un panneau complet. Ici avec euh, des bleus différents puisque je veux faire les volets en bleu et donc on va choisir celui-ci qui est plutôt un petit peu euh, pop, un petit peu euh, flashy euh, bah, pour que ça reste dans, dans l'esprit vraiment jeune et redonner un coup de modernisme énorme à cette maison. Et donc on va faire l'intégralité des volets euh, comme ça en bleu et façade blanche pour que ça puisse ressortir et que ça donne un gros gros coup de jeune. Euh, ici je vais te montrer là parce qu'on va pas passer par dessus le carrelage, on va mettre un petit plan, c'est exactement la même chose derrière. Donc, que tu peux voir avec la cour anglaise. Et si tu arrives à voir, juste à droite, on a fait donc une sortie également VMC. Euh, même si le sous-sol euh, a des aérations puisqu'il a des fenêtres, bah, on l'a doublé avec une VMC pour pouvoir arriver quand même à faire circuler euh, très bien l'air. Euh, on avait changé l'entièreté des fenêtres. On viendra changer euh, ensuite, j'ai plus le nom en tête, mais comme le, la sortie là, de parasol donc, qui était anciennement jaune, là je resterai en blanc ou en gris parce que les volets vont être bleus donc pour pas que ça fasse un, un, un trop gros euh, patchwork. Euh, ici, on a fait sortir, tu vois, en façade, donc il y a plusieurs trous parce qu'on a fait des changements sur l'alignement. Je vais faire sortir ici des lumières, donc sur ce pan-là et sur ce pan-là pour que ce soit symétrique. Euh, normalement, le dernier devrait disparaître euh, là-bas où il y avait un trou. Oui, sur le jardin, pendant qu'on y est, donc je prends profite pour t'expliquer tout ce que je vais faire dans le jardin. Euh, on va le remettre un petit peu à niveau à la fin parce qu'il est, euh, est légèrement euh, en pente. À des endroits il est un petit peu, un petit peu comme ça euh, sous mes pieds, donc on va venir complètement... Faire du terrassement, bon, léger terrassement juste pour remettre, euh, remettre complètement euh, à niveau. Euh, à la fin, je te filmerai ça, on va mettre les rouleaux, euh, tu sais, de, de gazon qui sont prêts pour que, bah, dès cet été, euh, je puisse avoir du gazon instantanément et que ce soit esthétique et visuel bah, d'un seul coup. Euh, et ici, on avait une démarcation. Bon, après, là, c'est de l'esthétique, c'est un choix personnel. On avait une démarcation, donc, euh, pierre... Euh, euh, type pas japonais euh, voilà sur, sur toute la longueur pour bah, quand il pleut comme aujourd'hui tu puisses marcher euh, et pas dans l'herbe et pas en mettre de partout euh, comme le terrain fait à près 90 mètres carrés quelque chose comme ça donc l'idée c'est que je vais mettre vraiment du gazon partout pour que visuellement bah, ça, ça agrandisse et que ça donne une perspective euh, d'herbe plus sympathique je vais faire une tranchée je vais faire faire une tranchée donc d'ici qui va s'aligner à l'angle ici euh, tout droit jusqu'au bout et je vais faire encastrer des spots euh, à l'intérieur du gazon et donc je vais finir jusqu'ici en gazon jusqu'au bout et je, je viendrai poser dans le gazon euh, des, des pas japonais espacés pour qu'on puisse quand même marcher euh, pas dans l'herbe pour arriver à la maison et c'est joli parce que je vais faire alors pas un bandeau lumineux je pense que je vais en, en mettre 4 5 euh, spots encastré directement dans l'herbe aussi j'ai deux petits enfants du coup quand ils vont jouer je voulais pas faire un un rebord et du gravier parce qu'après, s'ils tombent, euh, etc ils vont, ils vont chuter dans le, dans le gravier. Et je ne voulais pas mettre des, des petits euh, lampadaires, des petits lampions qui dépassent, pareil, parce que si on joue, ça va, on va se taper les pieds dedans comme le terrain n'est pas immense. Euh, et donc, du coup, comme ça, je fais du spot encastré. Donc, euh, c'est vraiment à ras, on peut marcher dessus et ça va complètement disparaître. Donc, c'est ce, ce qui est plutôt sympa. Quand ils vont me faire la façade, je leur demande en même temps, ça, c'est pour vraiment bien finir, mais vous voyez tous les petits pans euh, de mur à l'entrée euh, ici, de l'autre côté, la petite murette, ils vont vraiment complètement euh, la refaire, comme ça, et ça va être assorti, et ça va donner un coup de, un coup de blanc de partout. Donc, ça va vraiment être très joli. Euh, le pan qui est, qui est derrière vous en, en, en herbe, je garde. Euh, après, je vais élaguer, pas beaucoup, mais parce qu'il y, y a quand même des, des beaux arbustes. Mais pour gagner un petit peu, pareil, je vais peut-être en, en enlever quelques-uns, pour euh, que le terrain soit un petit peu plus euh, rectangulaire, plat. Et puis, on viendra voir ce qu'on qu met ici, puisque avec euh, bah avec les cours anglaises qu a, qui étaient, mais qu'on a agrandi euh, globalement, bah la, la végétation, effectivement, avec les travaux, elle a pris un petit coup. Donc, on viendra voilà, redonner un, un petit coup de jeûne aussi euh, à l'intérieur de ça. Euh, là, si on peut rentrer, parce que tout à l'heure, ils étaient en train de travailler. Euh, pardon s'il y a un petit peu de bruit, parce qu'il y a une équipe, ils sont en train de, de travailler. Il reste 30 jours, donc on a lancé euh, le chrono, parce que le but, c'est que je puisse emménager. Je te ferai bien sûr une vidéo à la fin, une vidéo de l'emménagement pour que tu puisses voir, et je te montre de l'intérieur à quoi ça ressemble. Bienvenue à l'intérieur, on va pouvoir voir l'avancement. Il y a beaucoup de changements par rapport à la précédente vidéo comme tu vas voir, j'ai hâte de pouvoir te montrer ça. Euh, dès l'entrée, on a fait le faux plafond. Bon, on a complètement tiré l'électricité donc ça c'est fait. Faux plafond spot donc avec trois arrivées. Ici, on a juste voulu euh, faire plat. Pourquoi euh, On s'embête pas trop non plus parce qu'on va venir faire un placard euh, sur toute la longueur. Là ce qui est intéressant c'est que j'ai une, une forte profondeur. Donc là vous voyez c'est très large si je me mets bah, J'ai quand même un, un, un beau hall d'entrée. Donc, l'idée, c'était de pouvoir créer vraiment du rangement pour mettre tout ce qui est manteau, tout ce qui est chaussures. Donc, on va créer du placard de 60 cm de profondeur euh, ici. Donc, là, en plus, ça, bah, on va mettre des tiroirs en bas, penderie en haut sur toute la longueur. Et comme la porte, il euh, bah, faut qu'elle s'ouvre et qu'il n'y a, a pas 60 cm de profondeur euh, derrière la porte, on va venir euh, travailler sur un placard en médium, euh, en ambié. Je te montrerai à la fin pour que ce soit vraiment euh, plus parlant. Euh, petit WC euh, d'accueil. Euh, là, je pense qu'il va être très beau, euh, donc euh, euh, carrelage blanc au mur. Euh, on joue avec les couleurs puisqu'on va avoir tout ce pan de mur. On va te le montrer ici qui est en, qui est en noir. Euh, et le sol, euh, le sol je ne sais plus s'il est noir ou blanc, j'ai un petit doute en, en même temps. Je vais voir avec le carrelage. Mais du coup, on va jouer sur les couleurs et grand placard. En fait, je suis assez maniaque comme tu le verras, donc j'ai fait beaucoup de rangement parce que l'idée c'est aussi de gagner en surface utile. C'est ce qu'on fait aussi quand on fait un investissement locatif. Bah, on prévoit pour que le locataire arrive, il pose juste ses affaires. Globalement là c'est un petit peu la même idée. Pourquoi bah, Parce que sinon tu perds de la surface utile parce que tu vas devoir mettre beaucoup beaucoup de meubles euh, derrière. Donc en fait tu te retrouves avec un beau volume au départ et ensuite tu rajoutes des meubles donc ton volume il réduit. Là ce qui est intéressant donc c'est comme ça tu crées directement l'entièreté des zones de rangement et que ce soit même dans un toilette séparé où tu vois bah, si je peux mettre une niche avec du rangement je le fais. Tu mets tous les produits d'entretien, le papier toilette. Et ici, tu vois tout ce qui est manteau, chaussures. Parce que déjà, tu gagnes énormément de place. Donc là, pareil, faux plafond, spot. Le lavabo, c'est bien sûr pas l'actuel. Il sera changé à la fin. C'est pour que les artisans puissent. Bah, se laver les mains et, et tirer de l'eau pour pouvoir poser le carrelage et donc on va jouer en, en, en bicouleur donc ça va être sympa le sol il est noir voilà j'avais un petit doute mais c'est je me souviens par rapport à ce qu'on s'était dit donc il est noir ce pan là on peindra le, le médium également en, en noir euh, laqué brillant bah, pour que ce soit assorti parce qu'on va mettre deux portes ici et euh, tout le reste tout le reste blanc comme il a déjà fait et il reste plus que les joints à poser là on est dans le salon donc comme tu avais pu le voir sur les vidéos précédentes on a complètement ouvert on a mis des poutres métalliques donc ça a été complètement Coffrer, ils, ils ont refait le placo. Il y a la même chose exactement derrière. Et comme tu le vois, c'est un petit peu chargé. Pourquoi bah Parce qu'on travaille par niveau. On va d'abord finir des niveaux et donc ils vont stocker euh, ici le matériel puis ensuite déplacer le matériel pour finir ce niveau-là. Donc ici, il nous reste du médium à créer ici puisqu'on va faire une bibliothèque ouverte. Le bas va être fermé dans le prolongement de la cheminée. On va essayer de faire une étagère un peu déstructurée en niveau sur la partie, euh, sur la partie supérieure. Euh, là, ils sont en train de coffrer donc, toute la partie de l'autre euh, poutre IPN qui avait été ouvert puisqu'on a abattu également euh, ici euh, un mur porteur et donc on va pouvoir après remettre à niveau le sol puisqu'une des grosses problématiques on va te le filmer ici, c'est qu'il y avait des décalages de niveau, donc on va venir ici également euh, avec du médium du contreplaqué pour pouvoir le remettre à niveau parce que tout simplement si on faisait une chape même légère, il faut combler énormément de centimètres donc là on va tout simplement le combler euh, avec, euh, avec des, des plaques directement de contreplaqué. Cuisine, on a fait des petits changements légers, je ne sais pas si tu le vois, on a rajouté Ici un petit bout de mur, on a décalé tout simplement euh, la porte d'entrée. Alors pourquoi Parce que ici j'ai largement euh, assez de profondeur pour mettre l'intégralité d'un linéaire de cuisine. Et ici je voulais que la porte s'ouvre. J'ai déplacé le radiateur, il était précédemment au fond. On a retiré bah, l'intégralité euh, du, du chauffage. Donc ici on a mis de, un, un radiateur derrière la porte. L'idée c'est que je puisse mettre un petit bar haut ici dans le prolongement. Euh, du radiateur, si quelqu'un voilà, veut prendre son petit-déj vraiment euh, très rapidement tout seul. Euh, et ici, ça va me permettre de continuer à travailler sur une tablette et on va faire changer le, le Sky dome qui aujourd'hui est, euh, est euh, euh, pardon je trouve plus loin un, un peu opaque, on voit pas à travers. Donc je vais le, je vais le mettre en vide parce que j'ai envie de, de, de voir le ciel, ce sera vraiment plus joli. On va motoriser. Euh, ici, on a prévu les arrivées et au fond, vous voyez toujours mon vaisselier qui attend que j'ai gardé du précédent euh, propriétaire et qui attend d'être complètement repeint pour passer dans la partie euh, salle à manger. On va d'abord, je te propose qu'on aille au moins un parce que ça avance pour que je puisse te montrer et ensuite on va repasser dans les étages supérieurs. Donc là, pareil, je ne te montre pas l'intégralité, mais l'électricité, tu le vois ici, a complètement été tirée sur les emplacements. Le chauffage a complètement été fait. On en est globalement sur la phase revêtement puisque c'est ce que tu as vu dans le premier WC et j'ai hâte de te montrer les autres salles de bain parce que certaines sont quasiment déjà finies. Voilà, je t'en viens de sol, ça a énormément avancé. Si tu regardes l'avant ou après, on te mettra quelques incrustations euh, sinon d'avant, puisque bah, ça a été euh, fermé complètement, euh, comme tu le vois. Alors, je t'explique un petit peu. Ici, on va démarrer par la première pièce. Euh, ici, ça va être euh, une chambre d'amis, une chambre de passage. Donc, euh, pareil, il n'y a pas les lumières, tu vois, au plafond, donc je ne sais pas le rendu sera peut-être un petit peu sombre. Dans la réalité ici, ça n'est pas du tout comme il y a la fenêtre et puis ça, ça bloque encore euh, ici un petit peu. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est plusieurs choses. On a traité euh, donc ici volontairement un petit peu en, en ambiais. Pourquoi Parce que visuellement, bah, comme ça, l'œil, il a plus de profondeur, c'est-à-dire que la fenêtre, elle n'est pas entre guillemets euh, au bout du tunnel. Donc, c'est plus joli que ce soit biseauté. On l'a fait des deux côtés. Euh, on fera couleur façade ensuite, bien entendu, la partie euh, cour anglaise. On a traité, quand il va pleuvoir ici, on a fait comme une douche à l'italienne. Je vais regarder si on le voit. Alors, on ne va pas exactement le voir parce que je pense que le trou ouais, il est juste derrière, là, derrière le parpaing. Mais en gros, derrière, il y a une, une colonne au van. Et donc ici, on va volontairement faire le sol encarlé comme une douche à l'italienne. Il va y avoir un siphon et je vais recouvrir par une petite couche Ici de gravier, donc c'est ça qui va être euh, intéressant, c'est que du coup, pour, principalement, c'est comme une douche, on va guider l'eau, donc on devrait avoir vraiment zéro euh, problème ici d'humidité. On a rassemblé ici, on va mettre une trappe et puis je mettrai un, un tableau demain. On a rassemblé ici tout ce qui est arrivé euh, arrivé euh, d'eau pour pouvoir couper le compteur d'eau. Euh, ici, on va travailler euh, la tête de lit elle sera ici. Je regarde par rapport au plan électrique, donc on va avoir un lit dans cette dans cette partie là. Donc, il y a largement la place, un petit placard construit en médium, une petite commode ici, et donc ça va faire office de, de chambre d'amis. Euh, sur cette partie-là, bah, je te montre un petit peu au sol, on va en parler ici, parce que du coup, c'est très lumineux. J'adore, je suis fan, j'ai eu le coup de cœur quand j'ai vu, c'est du travertin, donc c'est de la pierre en carrelage qui se pose, donc comme du, comme du carrelage. Euh, on n'a pas encore fait les joints, là, sur ce que tu vois, il vient d'être posé. Il y a 2-3 jours. On va faire encore toute la partie joint. Et franchement, je trouve que le rendu est très joli parce que aussi c'est la façon de le poser qui est intercalé un petit peu comme un puzzle, puisque c'est à la fois euh, mélangé mais symétrique quand même, puisque ça va être à chaque fois le même dessin qui va être reproduit. On a fait l'intégralité du sous-sol comme ça. L'objectif, c'était de finir à 2 mètres euh, 20 de hauteur sous plafond après les revêtements, après le sous-sol, euh, après tout. Et tu vois, on est bah, pile. À 2 mètres euh, entre 2 mètres 19, euh, non, non, même pas à 2 mètres 20 sur cette partie là, donc c'est euh, pile poil, c'est à dire que voilà, je me sens pas du tout oppressé, donc c'est plutôt moyenne basse. Après, il faut rester conscient qu'on est quand même ici sur un moins 1, donc je n'allais pas faire un 2 mètres 60 de hauteur sous plafond, puis il n'y avait pas d'intérêt non plus euh, à le faire. Euh, ici, bah, je te montre donc, ici, euh, si tu te souviens dans les précédentes vidéos, je vais faire comme un emplacement pour le vin puisque, bah voilà, j'ai une jolie cave de vieillissement que je vais mettre là et on va faire du médium sur mesure sur, euh, pour ranger aussi des bouteilles. Un petit placard fermé ici, tout ce qui est accessoire de vin. Et ici, on va mettre un petit bandeau lumineux qui va s'allumer. Quand j'allume, ça allumera en même temps bah, cette, partie, euh, cette partie couloir cave à vin. Et puis, si tu te souviens, je ne sais plus si je t'en ai parlé dans la précédente vidéo, tu vois, j'ai mis des lumières euh, tous les trois marches, j'ai mis des spots dans la montée d'escalier. Donc ce sera joli, il y aura la montée d'escalier et puis il y aura ici, vraiment euh, assez discret, une, une petite... Euh, un petit bandeau lumineux pour éclairer la cave à vin. Sur cette partie là, on va travailler sur machine à laver linge, sèche-linge, euh, donc l'équivalent puisque bon, globalement quand il n'y aura personne dans la chambre d'amis la chambre d'accueil, ce qui est le cas de 95% euh, du temps, bon, bah, si on veut mettre à l'intérieur le linge ou autre, ça fera, ça fera office de buanderie euh, et là je vais mettre un grand congélateur tiroir pour que ce soit norme. On va venir séparer puisque comme tu le vois, il y a le compteur électrique pour pas qu'il ait le congélateur juste à côté et que ce soit un petit peu de stockage. Euh, si on voit assez à la lumière, parce qu'ils sont en train, l'électricité est finie, mais il n'y a pas encore les, les, les ampoules et le reste pour éclairer, ils éclairent au spot pour travailler, donc pour que tu vois assez. Ici c'est la salle de bain de la chambre d'amis, ça s'ouvre comme ça. Sur cette partie-là, il y a encore pas mal de poussière avec le, avec le carrelage. Euh, ici il y aurait une vasque, donc elle est, elle est petite, la salle de bain, on l'a optimisée. Euh, cabine de douche ici, donc c'est une grande puisqu'elle fait 1 mètre par 70, donc c'est quand, quand même grand, voire très grand. Euh, ici... Petite vasque et ici, vc WC, WC j'ai pas voulu. Alors, ici, il y a pompe de relevage. Pourquoi on est au moins un bah, Là, tu le vois plus parce que c'est derrière, mais la colonne, elle est à cette hauteur-là et elle monte. Donc, forcément, pour que l'eau aille d'ici à ici, pompe de relevage qui sera encastrée euh, dessous, là, sur, sur, sur, sur ce coffrage-là. Sur le WC, je suis pas fan des Sani des des, des des pompes de relevage et autres. J'ai préféré un vrai vc Donc, on va mettre quelques marches puisque là, le WC va être légèrement en hauteur et donc il y aura deux marches pour aller sur le WC, d'où l'expression « être sur le trône » parce que là, non seulement tu seras sur le trône, mais en plus en hauteur. Mais du coup, je n'ai pas de pompe de relevage, je n'ai pas de Sunnybrier, au moins je suis sûr que ça va bien fonctionner et j'avais largement euh, la hauteur sous plafond pour le faire. Un petit mot sur les matériaux. Donc ici, on va poursuivre en, en travertin. Pour tous ceux qui veulent la référence, c'est le travertin opus euh, beige ou blanc, je ne sais plus exactement le nom de la référence, chez Leroy Merlin. On va faire la même chose euh, au mur. Voilà, je te montre la référence. Donc, on va mettre euh, une longueur de 4 carreaux parce que sinon, je trouve que c'est un petit peu trop grand. Et puis, c'est la largeur des petits rectangles. Et je vais faire la descente, donc, du, du, du, la descente de douche comme ça. Je vais venir faire le dessous de la vasque comme ça. Et je vais venir faire la petite niche euh, derrière les WC pour qu'il voilà, y ait un petit décor euh, et que ce soit plutôt euh, sympa. Donc là, ça va permettre vraiment que les invités, ils ont leur chambre, leur petite salle de bain ici. Quand ils sont méchants, ils sont punis parce qu'ils sont au moins un. Et du coup, tu vas voir la surface habitable, ça permet vraiment, euh, et c'est un, un luxe et j'en suis conscient, de pouvoir accueillir et loger euh, des gens. Donc, je suis vraiment très content. Là, on a une super pièce puisque si tu as suivi les précédentes vidéos, on se trouve dans la salle de sport. Donc, c'est euh, environ 30 mètres carrés, je pense. On va… Alors, je te montre d'abord ce côté-là. Ce côté-là, euh, qui ne sert à pas grand-chose parce qu'il y a un renfoncement, euh, déjà, j'ai fait câbler l'entièreté de la maison. Alors, attends, je te prends quelque chose que je te montre, qui est ici, voilà, qu'on va mettre là. Euh, c'est un switch, donc je l'ai câblé vraiment comme un bureau. L'idée, c'est aussi comme ça, s'il y a des télés au mur, bah, tu peux directement les raccorder à, à, à Internet, puisque l'arrivée sera juste positionnée au bon endroit de la télé. Donc derrière, il va me faire une trappe, il va me mettre mon switch, donc c'est de la même manière qu'on a câblé les bureaux. Et donc la maison, elle est entièrement euh, câblée en câble Ethernet de partout. Donc ça, c'était vraiment super. L'électricien, il m'a fait un, un, un super boulot. Pour être très honnête, je ne l'avais pas demandé au début, parce que c'était vraiment optionnel. Il a voulu me faire plaisir et vraiment, merci beaucoup parce qu'il m'a câblé l'entièreté. On va mettre en plus une petite, une petite trappe, ça va se trouver à l'intérieur. Et donc là, je vais venir fermer en porte coulissante, miroir, faire du rangement sur mesure. Donc tu le vois, je poursuis encore dans mon délire de maniaque avec du rangement de partout. Donc là, on va encore avoir énormément de rangement, que ce soit cellier, que ce soit pour stocker. Euh, ça va être donc fermé par une porte. Espace euh, globalement, stockage et cave. Euh, bah parce que tu as, as la chaudière ici, euh, qui est là, et là je vais faire pareil, mettre du rangement, euh, tiroir en bas, un peu en haut, euh, pas grand-chose sur cette partie, peut-être une ou deux euh, étagères, parce qu'il faut quand même laisser un peu respirer la chaudière, et puis il faut pouvoir ensuite euh, euh, qu'il y ait allée pour circuler. Mais donc voilà, on va venir juste faire une petite zone de stockage, et là c'est top, parce que j'ai l'intégralité pour me faire une salle de sport ici sur la totalité, je retrouve ma cour anglaise, même principe, mur latéral euh, en biais, en diagonale, même principe avec ma partie euh, évacuation comme une douche, ça part. Mon radiateur qui va être, euh, qui va être sur cette partie-là. Euh, comme je ne savais pas encore la positionner, pareil, un grand merci à l'électricien qui m'a vraiment fait plaisir, il est arrivé ici pour câbler. Je vais mettre une télé, je ne vais pas en mettre trois, je ne suis pas non plus euh, maniaque, mais je ne savais pas exactement où la mettre, comment j'allais la positionner. Donc après, soit je mettrai des caches, soit il y aura des tableaux de mer ou des miroirs. Mais donc, il m'a fait trois arrivées, il m'a dit « te prends pas la tête », je te fais trois arrivées, une là, une sur ce pan de mur ici, donc deux prises plus câblées en Ethernet, deux prises plus câblées en Ethernet. Comme ça, en fonction de la disposition, bah, je vais pouvoir le faire. Un grand merci aussi, comme les appareils de qui ils peuvent être hauts ou pas, ou si je voulais faire du sport. Tu vois que ça fait deux vins ici, donc il euh, y avait une poutre ici, tu le verras peut-être sur les précédentes vidéos, et du coup, ils ont vraiment fait le déport pour gagner bah, encore un petit peu de, de centimètres. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment cool puisqu'on a encore gagné euh, ici, puisqu'ils auraient pu euh, fermer droit. Je leur ai demandé de faire vraiment le max. Voilà, on a gagné encore 8 centimètres. Et donc, ici, pour que tu aies un, un ordre d'idée, pareil, l'objectif était 2,20 et on est à 2,23 dans cette pièce-là. Donc, euh, bah, c'est sûr que ça change complètement euh, puisque ici, au tout début, peut-être que tu verras un passage si on arrive à te recabler ça. Euh, Ici, ma tête, elle touchait. Quand je passais, je touchais à peine. Donc, tu vois, on a gagné tout cet espace-là et c'est sûr que ça change complètement la vie parce que ça fait euh, vraiment une très belle surface. En plus, le sol, il est clair, il va vraiment bien rendre quand tu vas pouvoir éclairer avec les spots, mais ça va être magnifique. J'attends vraiment qu'il y ait le joint parce que c'est ce qui va encore faire ressortir euh, le produit de façon magnifique, mais tu vois, il y a un superbe espace là pour débuter je vais m'en faire une, une salle de sport après je sais pas ça pourra être une salle de jeu pour les enfants on pourra faire une autre chambre s'il y avait besoin euh, qui serait du coup immense mais on verra un petit peu ce qu'on fait pour le moment je voulais je voulais me faire un plaisir et faire euh, une salle de sport et avoir vraiment euh, de la place donc ça va être super euh, il reste à fermer le faux plafond euh, ici il reste à carrer donc cette salle de bain ils viennent donc vraiment de finir bah, tout ce pan il y avait bien 50 mètres carrés à faire donc euh, c'est top, ils ont vraiment fait un super boulot et j'ai hâte de t'emmener à l'étage 1 et dans la suite parentale tout en haut parce que ça a beaucoup avancé et je vais pouvoir vraiment t'expliquer tout ce qu'on a fait, suis-moi. Allez, suis-moi, je t'emmène à l'étage numéro 1 parce que tu vas voir, ça a bien avancé. On retrouve ici les lumières euh, au pied dans la montée d'escalier, toutes les trois marches. Donc ça va vraiment pareil, faire une montée de lumière, ça, fait, ça va vraiment donner de l'allure euh, à l'escalier plutôt que d'avoir bah, des appliques euh, au mur, ça le modernise encore à la maison. Voilà, bienvenue à l'étage numéro 1 déjà ici. Je suis super content, on se rend vraiment mieux compte. Tu vas voir par rapport au sol, donc avant il y avait la cloison qui était jusque-là. Jusque là, et donc j'étais tout étriqué dans mon couloir où je devais choisir solution A ou solution B. Tu ne pouvais pas te croiser à deux. Là, regarde, je suis content. Tu peux te croiser à deux, à trois. bah t es bien, tu n'as pas, pas besoin de te faufiler. Donc ici, on a travaillé sur un renforcement structurel pour ouvrir complètement ici. Et surprise, mais on ira voir après. On avait donc fait l'option... Que vous aviez choisi. Réellement, j'avais un, un doute. J'en ai pas mal parlé et je crois que vous aviez raison de privatiser l'étage. Donc, on a fermé ici en médium qu'on va peindre. On a mis une porte et je vais vous emmener ensuite dans la suite parentale. Donc, ici, première chambre, on a mis la porte d'entrée. Euh, ici, on va travailler après sur la porte d'entrée pour rester dans le style. On va travailler, on va rajouter des, des, des découpes de bois pour, pour les peindre pour pas que ce soit un, un, pan, un pan droit. Euh, ici, dans la chambre, on va avoir le lit de ce côté-là. Euh, potentiellement, ici, j'ai fait des arrivées si euh, on voulait mettre euh, une télé euh, au mur parce que j'ai une nounou euh, à domicile. Donc, comme ça, ça lui permet ici d'avoir une chambre. Ici, ça lui permet d'avoir une salle de bain. Donc, je te montre qu'il va y avoir bien sûr une marche hein, elle ne sera pas aussi haute que ça. Bac à douche, c'est un grand euh, 70 ou 80 par 1 mètre, tout pile. Donc du coup, bah, voilà, grand, euh, un petit essai là, ici, euh, lavabo, qui va, qui va venir là. Donc ça permet de travailler, c'est déjà une salle de bain à l'époque, hein, bien sûr, on l'a laissé, on l'a juste rendu privatif, parce que c'était plus sympa, je trouvais, d'être sur de la salle de bain privative, plutôt que sortir ici de la chambre euh, et y aller. Euh, ici, première chambre d'enfant, bon, je te montre rapidement, il n'y a pas eu spécialement de changement, parce qu'il à part poncer, vitrifier le parquet à la fin, Peinture, c'était bien sûr toute la partie chauffage et électricité qui avait été refaite. Deuxième chambre d'enfant, pareil. Et ici, il y a eu du changement puisque la première salle de bain est terminée. Alors, il manque bien entendu juste à rajouter bider les meubles, mais elle est complètement carrelée. Donc, bah, c'est plutôt sympa, je suis assez content euh, du résultat. On a choisi avec ma femme, donc sol euh, qui, est, qui est bleu de la même couleur que, globalement, celui que tu vois ici, mais elle a été bâchée parce qu'ils vont peindre le plafond. Euh, blanc, et on a mis deux, trois motifs, petite niche avec motif en bas, on va donc avoir, et qu'elle est déjà là, donc grande, grande baignoire ici, euh, table allongée, parce que j'ai deux petits bébés donc, sur cette partie-là, WC, bidet, et euh, vasque ici, avec colonne euh, de rangement, fenêtre et le, le chauffage qui est ici. Et là, bah, d'ailleurs, on le voit, on va venir, donc c'est le skydome de la cuisine, euh, tu le vois beaucoup mieux d'ici, qu'on va venir changer pour mettre euh, en transparent. Vraiment, euh, je suis hyper content. Les finitions, elles sont hyper bien faites sur, euh, sur l'intégralité. Franchement, c'est net, c'est propre, c'est précis. Tu ne vois rien, tu passes ta main. Heureusement, mais c'est tout au même niveau. C'est vraiment, euh, vraiment un super boulot qui a été fait. Je suis hyper content. Et puis, la salle de bain pour une salle de bain d'enfant, ça va vraiment être chouette. Égoïstement, je t'emmène euh, dans la suite parentale qui est juste derrière. Il y a forcément eu du changement puisque déjà, tu le vois dès le début, tu te dis bah, on a mis du médium sur mesure pour venir peindre pour, euh, pour privatiser et pour complètement fermer. On a mis ici une porte, donc ce sera sur cette partie-là. Fermée, euh, on ouvre. On va venir corriger légèrement les marches, puisqu'elles euh, n'arrivent pas pile poil au bon endroit. Et là, je te montre, premier changement, tu le vois, on a gagné ici de la surface de plancher sur toute cette partie-là, donc je ne sais pas, un mètre carré quelque chose de ce type-là, mais au prix du mètre carré euh, à Paris, ça vaut le coup de le gagner. Et c'était même pas. Euh, bien sûr, il y a une optimisation ici, mais c'est surtout pour créer encore du rangement. Tu vois, je poursuis euh, ma quête. Euh, ici, quand je descends, donc tu vois, moi je suis 1,85 mètre 85, donc plutôt grand. Il reste, euh, bah, je passe euh, parfait. Hein, ça, ça touche pas non plus. Donc quelqu'un de deux mètres se cognera pas non plus. On va venir, bien sûr, faire joli. On a fermé dans la montée de l'escalier, comme tu le vois ici, bah, pour euh, qu'on ait vraiment. Euh, avec ma femme ben, un, un, comme un, un mini-studio, une suite parentale derrière. On a tout fermé l'escalier sur cette partie-là. On va venir peindre tout fermer là. Oh, J'ai hâte de pouvoir emménager ici bientôt. On a fait beaucoup de choses. Euh, on a remis à niveau le sol pareil pour pouvoir euh, derrière mettre le revêtement parce qu'il y avait des différences euh, de niveau. Euh, je vais venir faire euh, une moquette. Je suis fan des hôtels et si je pouvais choisir, je vivrais euh, dans un hôtel avec ma fille parce que j'adore ça. Et du coup, je vais faire vraiment ambiance hôtel et j'adorerais, comme les enfants ne sont pas censés monter, faire vraiment une moquette blanche ou très claire, faire vraiment un truc ultra épuré. Pourquoi pas mettre aussi donc de, une descente de, de, de moquette dans les escaliers, euh, au moins sur notre partie, parce qu'après, ce sera bien entendu euh, trop salissant. C'est encore euh, en réflexion. Euh, ici, on a travaillé, donc sol à niveau, et comme tu le vois, euh, bah, bon, ici, on avait agrandi euh, aussi une partie, on a, on a gardé un partie porteur, mais remis une pour agrandir un petit peu plus, parce qu'on a biseauté un peu le mur. Mais on a travaillé énorme sur du rangement, ça va te surprendre. Et du coup, ici, génial, donc du rangement, tu vois, toutes les étagères bisotées. donc il faut, faut l'imaginer, il faut te projeter, et l'imaginer pas. là maintenant, c'est un petit peu plus facile quand même de se projeter. Euh, placard ici, étagère là, placard là, placard euh, ici pour faire dans le dressing, Placard ici. Ici, il n'a pas encore mis les charnières, je ne peux pas ouvrir mes grands placards, grands placards d'angle. Ici, bah pour des raisons de sécurité, hop il a, il a fermé. Ici, on va venir mettre une couleur. Je pense que je vais faire noir laqué sur toute cette partie, sur juste ce, ce, ce plan de travail, cette tablette, parce que tout le reste va être a priori clair. Ici, pareil, il m'a travaillé, c'est génial ce qu'il m'a fait. Il m'a fait toutes les petites étagères biseautées, les portes ici en bas. Euh, là, il a fait vraiment toute, toute une niche où on peut mettre, on peut mettre beaucoup de rangement. Ici, euh, porte de placard coulissante miroir, euh, sauf sur cette partie-là où il a mis les portes, ce sera médium. Et porte de placard coulissante miroir ici. On a fait venir une petite arrivée, euh, pareil, là en lumière. Euh, oui, c'est ça que je voulais te dire. Ici, je regarde s'il a mis le rail ou pas. Non, il n'y est pas, mais tu vas te rendre compte. Euh, ici, tu vois, on a fait un renfoncement. Je peux monter euh, mes doigts. Et du coup, en fait, il va mettre le rail... Ici supérieur, ce qui fait qu'en fait la porte miroir, bah, on ne verra pas le rail. Donc ça va être directement miroir puisque le rail est caché sur un renfoncement. Donc ça va être euh, magnifique. Ça, c'est un, un placard à bijoux que j'avais fait euh, à ma femme au tout début où on était ensemble. Je l'ai ramené pour qu'il puisse le repeindre. On va le mettre sur euh, cette partie-là et on va lui faire une, une coiffeuse pour qu'elle puisse se maquiller dans le prolongement euh, du placard à bijoux tout à fait, avec les, les miroirs un petit peu en euh, poule ici. Comme ça, ça va lui faire un, un, joli, euh, un joli coin. Euh, ici, ce sera le lit euh, king-size, 1m80 par 2 mètres. Euh, autant dire qu'on ne va pas se gêner. Si je divorce, je ne me rendrai même pas compte qu'elle est dans le lit tellement c'est grand. Donc comme ça, sur toute cette partie-là, et il est baldaquin. Euh, donc ça va être joli, c'est lit baldaquin euh, euh, barreau doré. Euh, donc euh, bah, tu verras le rendu à la fin, je l'ai commandé, il y a un petit peu de livraison surtout, de temps de livraison surtout dans le contexte. Mais donc du coup, ça va vraiment être sympa, on a un énorme lit baldaquin euh, en doré qui va sortir. La vue elle n'a pas changé, heureusement, parce que c'était euh, le coup de cœur. Et ici, côté salle de bain, ici, il y aura un petit bureau. Voilà, si je veux un peu travailler ou les papiers, un petit desk, euh, un petit desk ordi ici. Et là, il y a la salle de bain, ça a grave avancé aussi, comme tu vas voir. Donc, pareil, globalement, imitation marbre. C'est est le modèle, c'est Rimini euh, blanc de chez Leroy Merlin. Ça doit valoir 30, 30 euros par mètre carré, si, euh, si tu es intéressé par la référence il nous manque bien entendu à faire le joint on va avoir double vasque ici sur cette partie là euh, pardon là c'est en face en même temps donc première vasque deuxième vasque rangement euh, ici porte coulissante miroir donc là tu vois énorme de rangement encore sur toute cette partie un radiateur ici on va faire une petite tablette pour cacher le radiateur que derrière même si bon c'est un radiateur en fonte il est pas il n'est pas moche mais on va quand même euh, un petit peu le masquer euh, bidet euh, WC derrière cette paroi comme ça, tu vois, on est un petit peu caché quand, quand on va aux toilettes. Euh, douche, bah, pareil, grande douche, hein, 80 par 1 mètre. Euh, là, c'est trop encombré, je ne peux pas te le montrer, mais le plateau de douche, il est vraiment euh, très, très beau. Euh, pomo, les arrivées, j'ai fait faire deux niches. Donc ça, c'est top aussi. Bah, parce que comme ça, en fait, ce que j'aime bien, c'est sur le même principe que l'investissement d'investissement tu arrives, tu poses tes affaires et tu n'es pas en train de te dire « il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça. » Et mine de rien, dans la douche, quand tu n'as pas de niche, bah, c'est chiant. Soit tu es toujours en train de te baisser parce que tu as les shampoings, les trucs au sol, soit faut que tu rajoutes un truc dans ta douche qui prend l'eau, le calcaire, il tombe parce que les ventouses elles tiennent pas et puis c'est moche. Donc du coup, si tu peux le faire, franchement, fais le petite niche, tu mets tous tes shampoings, c'est propre. Deuxième niche ici, on va travailler sur une, pour, la pour la baignoire, on va travailler sur une paroi de verre là, qui sépare. Euh, ça avait merdé ici sur la fenêtre parce qu'elle s'ouvre comme tu le vois à l'envers, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Du coup, on va la changer pour qu'elle s'ouvre, bien entendu, dans ce sens-là, ce qui explique pourquoi on n'a pas encore carlé ce pan-là. Euh, ici, petite trappe cachée, donc parfait, parce qu'elle ne se voit pas pour tout ce qui est bah, trappe d'accès hein, à la baignoire. Donc comme ça, hyper propre. On peut la faire carler, C'est un petit peu plus joli potentiellement si elle est cachée, si elle est carlée. Après, là, franchement, elle était cachée. C'est-à-dire quand tu arrives ici, il faut vraiment se baisser pour la voir. Moi, ça ne me dérange pas. C'est propre, c'est blanc. Je lui ai demandé même plutôt, moi, de mettre une trappe comme ça. Au moins, t'as pas le, le truc aimanté. Bon, voilà, c'est propre, c'est blanc, ça ne se voit pas. Euh, bah Voilà, c'est déjà pas mal. Spot, si on va supprimer celui-là parce que c'est un peu abusé, bien sûr, même si je le mettais en spot étanche, bah, je suis un peu tendu quand même de, de me doucher sous, euh, sous, sous la lumière, donc je vais quand même condamner celui-là. En plus, là, tu vois, on est en pleine journée. Bon, là, il y a un rayon de soleil, mais il pleuvait quand on a démarré cette vidéo. Bon, tu vois, la, la salle de bain, elle est ultra lumineuse. Euh, ça, la référence, bah, tu la trouveras sur le Roi Merlin. Elle est, avec le, elle est vendue avec le... Le carrelage Rimini, par contre, avec les niches, ils en ont passé euh, énorme. Euh, et merci à l'artisan parce que franchement, il y, a, il, y a un, il y a un billet sur ce pan de, de mur-là euh, et ce n'était pas forcément prévu. Je pensais faire que les niches. Et en fait, quand tu regardes le coût de ces petits, les petits carreaux, que tu connais le prix avec toutes les découpes et que tu te dis la valeur de, de ce pan de mur-là, euh, bah, bon, J'aurais fait réfléchis donc que les niches. Mais du coup, je pense que ça va vraiment euh, très bien rendre parce qu'il n'y a pas d'autres euh, frises ailleurs. Donc, c'est quand même le reste et, euh, et assez épuré. Donc, ça va être sympa. Et puis, tu te souviens ici je sais pas si je te l'avais montré. Je l'ai montré si tu me suis sur, euh, sur Instagram. @michaelzonta, et là je vais trouver. Je te le remontre ou je te le montre si tu n'avais pas vu. J'adore. Je suis fan. C'est ce qui va faire la diff. Hein. C'est ce qui va faire la diff. Donc celui-là, c'est censé être le lavabo, si je ne m'abuse. Ouais. Donc tu vois quand il va venir finir. Bon, c'est que je ne sais pas faire et qu'il faut finir, mais ça va être tout endoré comme ça. La glace, ça va claquer. Là, ça va claquer grave parce que tu vas avoir vraiment tout le, tout le pan euh, ici. Donc ouais, ouais ça, va envoyer, euh, ça va envoyer du lourd. Et donc tu as l'intégralité, ça, ça, le truc pour la baignoire avec le, le côté cascade. Donc euh, bah, ouais, franchement, je suis fan parce qu'on l'a vraiment fait sur, en, en épuré, quoi, en blanc. Et cette partie-là, euh, en doré, ça va ressortir et ça va être fou. Avec, une fois que les joints sont faits, ouais, franchement. Je pense que ça va être, être pas mal. On s'est fait un petit plaisir sur la, salle bain, euh, sur la salle de bain parentale et puis on a été plus soft sur, euh, sur les autres salles de bain. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de l'intérieur de la rénovation de ma résidence principale. Si tu étais dans ma tête et si cette vidéo peut t'aider, si tu es en train de faire un investissement locatif ou si tu es en train aussi de rénover ta résidence principale et que tu as euh, besoin d'idées, voilà ce que je peux te dire, ce qui m'a vraiment euh, moi aidé et vraiment l'historique que j'ai dans l'immobilier, c'est n'hésite pas à faire pas mal de rangements parce que ça va te permettre d'avoir une surface agréable et utile beaucoup mieux. Si tu peux le faire, fais des rangements sur mesure parce que comme tu le vois ici, bah à la fin et tu verras, je te ferai bien sûr la vidéo finale, c'est beaucoup mieux fini, tout est optimisé et puis tu n'es pas là dans les déménagements, etc. à faire les meubles. Après on aime ou on n'aime pas, ça n'a pas la, la valeur et le cachet d'un beau meuble ancien. Néanmoins, c'est très compliqué de meubler quand tout est mansardé. Donc euh, vraiment, n'hésite pas à faire suffisamment de rangement. Moi, je dis toujours, on manque de toute manière euh, de rangement. Donc, c'est déjà un premier euh, conseil que je peux te donner. Et après, c'est essaye toujours de raisonner pour que ton œil aille le plus loin possible. Tu vois ici, on a complètement ouvert avant, c'était fermé. Ce qui faisait que là, quand tu rentres et que ton œil va loin, ça te paraît vraiment euh, immense. En bas, quand tu rentres dans l'entrée, qu'on a enlevé, qu'on a mis des IPN, le salon, il paraît immense. Donc, ça permet vraiment de donner une autre vision euh, à la maison. En termes financiers, parce que je sais que si tu suis euh, cette chaîne, bah, tu as envie d'avoir quelques chiffres. Pareil, si tu me suis sur les réseaux, j'en ai parlé. Cette maison, je l'ai acheté 1 456 000 euh, à frais d'agence inclus avant le notaire. C'est une opération qui fait environ 1 750 000 euros en produits finis. Sache que j'ai déjà des agents immobiliers qui m'ont contacté pour l'acheter beaucoup plus cher pour certains de leurs clients parce qu'on est sur des produits qui ont une rareté, il y a eu des offres entre 2 2,8 et 3 millions d'euros euh, sur cette maison. Là, c'est la résidence principale, donc je ne souhaite pas la vendre et je souhaite y rester. Mais c'est aussi ce que tu dois te souvenir, c'est que si tu rénoves euh, quand même très bien fini, les gens vont pouvoir se projeter. Si tu fais en sorte que ça plaise au plus grand dénominateur commun, il bah, faut que ça te plaise à toi. Mais généralement quand c'est bien fait, ça plaît aussi quand même à la majorité de gens, au-delà du fait que les couleurs peuvent être différentes. Mais sur l'aménagement, ça plaira à vraiment la majorité des gens. J'ai hâte et moi aussi de t'emmener dans la prochaine visite de chantier où on va pouvoir quand même se rapprocher de la fin, donc je vais voir si je te fais une autre vidéo avant la fin ou si ce sera directement la dernière. Euh, on attend en termes de logistique encore pas mal de matériaux à droite à gauche, mais ça devrait arriver puisque la vie va reprendre euh, son cours et heureusement et je serai très heureux de t'accueillir chez moi. À la fin des travaux de rénovation. N'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des prochaines vidéos. Si tu vois des choses mets moi en commentaire parce que tu m'avais grave aidé quand tu m'avais dit ici si, fais le ouvre complètement pour que tu puisses avoir une suite parentale énorme. Si tu vois d'autres choses c'est encore temps il te reste 30 jours pour me donner des conseils. Après c'est fini je ne fais plus rien dans cette maison. Ciao